you <laughs> Et eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie Il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien Les amis, pour ma part ça va nickel Comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui Pour un nouvel épisode de notre aventure sur Far Cry 4 L'épisode euh, je ne sais pas Combien je dois vous avouer Alors on est en voiture, voilà pour une petite balade Pour commencer cet épisode, non pas du tout Alors je vous explique quest ce que j'ai fait un petit peu en off tranquillement Je me suis dit, autant que je m'amuse De hein, toute façon je suis là aussi pour, pour m'amuser euh, Vous savez les missions de libération d'otages C'est pas que c'est redondant mais c'est vrai que c'est toujours Les mêmes mécanismes donc peut-être pas forcément intéressant de tous les faire en vidéo et donc Attendez il y a un moulin à prière sur le chemin Et donc j'en ai fait quelques unes en, en, en off Donc quelques libérations d'otages J'ai fait quelques missions par-ci par-là J'ai également fait des missions de chasse Ce qui fait d'ailleurs que j'ai débloqué Donc maintenant j'ai des seringues de chasse Seringue de concentration, seringue de survie. Donc j'en ai plutôt pas mal d'ailleurs. Et vous allez voir c'est assez intéressant quand on fait de la chasse. Euh, également, du coup, bah, j'ai pas mal de euh, pas mal de peau. Et si on regarde dans Confection. Non, c'est pas là. Dans collection, sac à butin. J'ai beaucoup de peau de euh, Dole. Voilà, j'en ai encore plus qu'avant. Puisque voilà, j'ai fait des missions en euh, rapport. Aujourd'hui, pour cet épisode, du coup, on est au niveau de la propriété des Gail Et euh, entre euh, l'arène et la propriété. Donc, et on va aller faire euh, cette euh.. Mission, voilà qui est là, j'ai cru qu'elle avait disparu. Mission Sentier d'Or. Donc, une mission de campagne pour le Sentier d'Or. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir nos, nos frérots, euh, Amita, etc. Amita, vraiment, elle, elle doit me tirer la tête. Hop, je tourne le moulin à prière. Amita, elle doit me faire la tête parce que c'est vrai qu'on discute plus hein. depuis que je l'ai un petit peu trahi. J'ai vu vos commentaires, Pas enfin, c'est pas que je l'ai trahi, mais j'ai vu vos commentaires et en grande majorité, euh, aussi nombreux que vous êtes, euh, vous aviez dit que vous auriez fait la mission d'Amita. Et moi j'ai fait celle de Sabal Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu ce que vous vous auriez fait Allez en tout cas nous on avance au fur et à mesure Et c'est bien parce que sur la route on trouve des petits trésors Donc c'est assez cool euh, Bon après n'hésitez pas aussi pour revenir à, à, à ma discussion J'ai fait une coupure vous l'avez compris <rire> Ah c'est chiant par contre à descendre C'est pas grave je vais le faire et tant qu'on y est, voilà un petit point d'interrogation on découvre Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse quand même Qu'on fasse pas mal de missions euh, secondaires Vous savez les missions d'assassinat, hein, les libérations d'otages Voilà comme dit, j'aime bien parce qu'il y en a suffisamment Pour que j'en fasse assez en off Pour me, pour me détendre euh, tranquillement Hop, donc c'est ça ce qui est assez sympa euh, est, Voilà c'est ça ce qui, ce qui fait que c'est un vrai jeu C'est que même en dehors des vidéos bah, je peux m'amuser euh, pour, pour autant tu vois je peux m'amuser à, à faire du coup les petites missions qui euh, n'ont pas trop d'incidence sur la quête principale bien sûr Voilà maintenant je me retrouve en bas comme un débile Bah écoutez c'est tant pis pour vous je vais vous piquer la bagnole Attends vas-y mets ta caisse dans la bagnole Ah non tu la mets pas dans la bagnole d'accord j'ai compris Allez ça part attention Allez salut Hihi. Ah ouais mais attends il veut me faire faire un détour sur la route là Et eh bah ben, c'est pas grave c'est pas grave, on en profite, on se fait un petit, un petit peu de route En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine Que vous passez un bon week-end, que vous passez une bonne journée, que vous passez une bonne soirée Vous êtes peut-être en vacances, tiens, qui sait Me semble-t-il, au moment où cet épisode sortira, c'est les vacances pour tout le monde Zone A, zone B, zone C, tout confondu, si je dis pas de bêtises En tout cas, bonnes vacances à vous, bon courage évidemment si vous bossez On est carrément ensemble N'oubliez pas le pouce bleu sur cet épisode bien sûr Très important ça encourage, ça fait que les épisodes sont en top tendance tous les jours Et je vous en remercie Et puis euh, et puis voilà, je sais toujours pas comment couper cette purée de radio Et euh, c'est terrible, je pense qu'on peut pas C'est bien dommage C'est bien dommage Et hey, attendez Tu m'excuses frérot mais j'ai besoin de toi Si, si c'est euh, si l'animal que je crois j'ai besoin de toi Ah oui si mais non je l'ai fait Oh mais oui, j'ai oublié de vous le dire Attendez, est-ce que c'est ça en plus Oui c'est ça, la panthère nébuleuse Souvenez-vous, j'avais besoin de, de, de 4 panthères nébuleuses Mais c'est fait pour les sacs de munitions Je suis à 3 sur 4, donc ça y est maintenant J'ai un maximum de munitions Maintenant il faut de la peau de léopard des ombres Peau de léopard des ombres Je sais pas où c'est, mais je pense que ça va être dans la nouvelle partie de la map Qu'on n'a pas encore euh, exploré bien évidemment Allez, plus que 300 mètres, on y arrive 300 mètres à pied, ça use, ça use 300 mètres à pied, ça use les souliers 300 mètres en voiture Ça use, ça use 300 mètres en voiture Ça use un peu l'usure <rire> non je sais pas <rire> Bref, allez on arrive les amis C'est trop cool Il ah, y a une mission explosive à droite Vous pouvez voir sur le petit, euh, le petit GPS hein, bien sûr Allez 80 mètres Je sais pas qu'est-ce que ça va être la mission J'ai un petit peu peur J'espère qu'on va pas me demander de faire un choix encore trop crucial Oh mon dieu Oh non on est de retour euh... Oh les problèmes ça va Qu'est-ce qui vous arrive Eh les voix off par contre c'est trop bien fait hein. Qu'est-ce que tu veux toi Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux toi Les voix off c'est trop bien fait hein. Comment ils prennent leur souffle et tout c'est impressionnant hein. Bref, souvenez-vous ici euh, Dans les premiers épisodes on était en galère Il fallait qu'on défende cet endroit C'est quoi cet endroit d'ailleurs C'est le monastère de euh, Shaljama Ah oui c'est là où ils ont tué l'animal <rire> Hop des munes. On va en avoir besoin si tu veux mon avis. Ça pue la merde, les amis, ça pue la merde! Je la sens venir gros comme une montagne. Allez, on y va, les amis. N'oubliez pas le like. Again. Amita! Et Jay, Longinus dit que c'est de ta part. Merci. Merci, mon frère. Mais il a aussi dit que l'opium de la fabrique de thé était prêt à partir. Il faut qu'on détruise ce poison. Le détruire? Tu plaisantes? Il faut sécuriser la cargaison et les champs. Amita, on en a déjà parlé. On ne va pas passer de Pagan Mine à Pablo Escobar. Ça balle. On n'a aucune ressource naturelle. Une fois libre, on fait quoi Les mines sont vides, les champs incultivables... pour des années Tu veux offrir quel avenir aux Kirat Certainement pas ça Hors de question Ou alors tu es à mettre dans le même sac que Pagan C'est une faillite morale. Je préfère ça à une faillite tout court. Bah, eh ben, au final, elle me fait pas la tête, Amita. Mais je pense qu'elle va me faire la tête parce que je vais pas choisir sa mission encore une fois. Parce que, alors, entre nous, pareil, vous allez pouvoir me dire en commentaire quelle euh, mission vous allez choisir. On va les, les réécouter chacun à leur tour. Mais en théorie, en théorie, le, moi je prends sa balle hein, pour des raisons évidentes. Mais on va voir, on va voir, on va voir. Dis-moi tout. Je crois que c'est toi qui as raison. Je lui, dis pas ça. Je sais que ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais le Kirat ne survivra pas si sa balle s'accroche au passé. Va à la vieille fabrique de thé. Protège ses champs. Mais c'est des champs de quoi justement J'ai zappé... Attendez. Amita veut s'emparer des champs d'opium. Voilà, à l'usine des thés. Afin de les utiliser pour financer les activités du Sentier d'Or. Mais c'est quoi de l'opium Est-ce que c'est toxique ou pas Attends. Et donc sa balle, lui par contre, il veut qu'on détruise. Je marche. C'est bon de t'avoir mon frère. Moane n'a pas fondé le sentier d'or pour vendre de la drogue. Amita est. elle est. elle est folle. Va à la vieille fabrique de thé, et une fois là-bas, brûle-la. Donc l'opium, c'est de la drogue, hein. J'ai recherché quand même, je voulais être sûr. Là, il, il me parle de drogue, le frérot. Bien sûr qu'on va détruire la drogue. Eh hey, les gars, bien sûr je suis désolé Amita Mais t'es une... Je suis désolé Je sais qu'on se met une épine dans... Non Qu'on réfléchisse Je vous laisse me dire en commentaire Avant que je donne mon, mon analyse Dites-moi Quel choix vous auriez fait Par contre là on a un lance-flamme lance Et euh, on va en avoir besoin à la place du RPG Pour être très honnête avec vous Vu qu'on va tout détruire Oh purée Trop bien Bah oui Les missions typiquement Far Cry Souvenez-vous dans Far Cry 3 On devait brûler des champs Souvenez-vous dans Far Cry 6 On devait brûler des champs Et eh bien voilà dans Far Cry 4 On va brûler des champs Toi-même tu sais c'est le classique et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, franchement, les gars, qu'est-ce que vous auriez choisi Parce que très honnêtement. C'est bon, j'ai, t'inquiète. Parce que très honnêtement, à quoi ça sert C'est comme si. Enfin, j'ai pas de comparatif. Mais c'est. Voilà, c'est comme la libertade dans Far Cry 6. Fais tomber un dictateur. Alors, ça a pas de, de lien direct, hein, Mais fais tomber un dictateur pour au final créer une dictature derrière. C'est la même chose, c'est débile. Si tu fais tomber un dictateur, c'est pour faire une démocratie derrière, par exemple. Bon, bah donc du coup Tu veux euh, faire tomber euh, Alors, non pas Pablo Escobar Mais tu veux faire tomber Pagadmin euh, Pour ce qu'il fait Et tout, et au final tu veux faire pareil que lui Si tu es au pouvoir, après c'est complètement débile Alors oui, l'économie va s'effondrer Oui, on va plus pouvoir financer le sentier d'or Etc, euh, en tout cas de cette façon Il y a bien d'autres façons de faire Mais euh, soyons justement clean Réfléchissons un petit peu Tu vois ce que je veux dire De manière éthique, en tout cas, moi c'est le choix que je fais dans la vraie vie, ça aurait sûrement été différent, évidemment, parce qu'on n'a pas 36 000 façons de se faire de l'argent, comme dirait Amita. Hop là, pardon. Bah si, on peut faire de la chasse, tu vois. Regarde, j'ai juste à écraser des animaux et hop, ça fait de la thune. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, je suis assez curieux de voir ce que vous m'auriez dit en commentaire. Et puis au moins, ça fait une mission sympathique où on brûle les champs. Euh, typiquement, euh, typiquement, mission euh, Far Cry quoi. Donc c'est vraiment un, un plaisir de le faire. En tout cas, voilà, moi je je passe à travers champs parce que je suis un petit fifou. Et, euh, et ça fait plaisir, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me soutenir J'ai hâte de voir vos commentaires, voir quel choix vous auriez fait Hop, le sanglier Le sanglier Hop, et voilà, petite Paul Walker Allez, on va y aller à pied, de toute façon c'est à côté maintenant hein. Maintenant c'est à côté, profitons-en J'ai l'impression qu'on va au aussi vite à pied qu'en voiture, c'est assez frustrant Mais euh, c'est réel Alors le soleil est en train de se coucher Je vais me faire sodom par des loups Mais euh, tout va bien tout va bien dans le meilleur des mondes. Attention, allez. Attention, attention Beuh. Beuh. Des pauvres innocents qui se font manger. Bon courage, hein On n'est pas ensemble. Allez, on va suivre ce petit chemin. Amita, elle va vraiment me faire la tête. Non, alors par contre, toi, tu hop. Eh, vous allez prendre ce que vous méritez, vous, hein. Vous allez, vous allez prendre ce que vous méritez, les rouillards, <rire> Voilà. Alors C'est qui maintenant Suffit oui Sans déconner <rire> Allez on est arrivé Ça va chier des ou no dans une siche pas paloon La musique non copyright à mon avis Comme d'habitude détruisez le laboratoire Clandestin hey. Ah oui Alors, Ce qui va être assez amusant vraiment c'est que comme dit Je pense que niveau copyright ça va être la merde Alors il y a des tonneaux explosifs ça c'est parfait Oh il y a du people Oh il y a du people un peu partout là ah, intéressant Intéressant Bon euh, Dans tous les cas on va se faire cramer quand on va détruire le laboratoire euh, Je pense qu'il va y avoir des renforts dans tous les cas Ça sert à rien de vouloir faire ça discrétos Qu'est-ce que c'est que ce truc là Attendez il y a un... C'est bon je suis sur place Tu vois ces champs C'est de l'opium Brûle tout ce que tu trouveras des pavots et la récolte je veux que Pagan puisse sentir son pognon cramé depuis le fond de son palais et qu'il tout avec Qu'est-ce que c'est que ce truc Les champs d'opium sont équipés de systèmes d'arrosage Détruisez les générateurs pour empêcher l'arrosage Ah Pas de soucis Chut. On a déjà fait frôler la catastrophe Voilà. Ah mais il faut que je détruise. Ah il faut que je détruise. Ouais mais je vais me faire cramer. Je vais me faire cramer si je le détruis non Attendez je sais pas, je sais pas quelle option faire. Donc euh... voilà. Toi tu vas rien dire. Bon je me suis fait cramer j'ai compris. Allez, on va faire péter ça. Et on se barre. Oh merde Tu veux quoi le, le canif Tu veux quoi le canif Viens là, mon ref J'adore faire les exécutions. Oh là Mais wesh Sale chien de merde Avec tout le respect que j'ai pour vous, hein. Attendez, je vais crever euh, tranquillement là. Ah c'est embêtant ça Bon j'ai 4 champs à brûler vous inquiétez pas ça va aller très très vite Mais moi j'aime bien tuer les gens Qu'est-ce que c'est que cette histoire là Pourquoi je peux pas tirer mes balles Qu'est-ce que c'est que cette histoire Bah ouvre moi la porte Mais c'est quoi ce délire Personne de même Et Il veut quoi lui Il est fou Mais ils sont complètement fous Mais vous ne faites pas le poids Mais vous ne faites pas le poids Bon, allez, j'ai compris. Lance-flamme! À la one again! Ça dégage! Je veux plus voir ça! Voilà! Ça va péter! Ça va péter! Mais ça pète pas! Si, c'est bon, ça brûle, c'est bon, c'est bon. Tout va bien se passer. Attends. Ah, voilà! Grenade! Salut mon ref Voilà Allez Bon vous voyez tout ce shit là Ah Ça c'est fort embêtant On va peut-être pas rester à l'intérieur Voilà Je veux plus voir ça Je veux plus voir ça Ça dégage C'est pareil pour ici là Pas beau Pas beau Allez Surtout prends ton temps Ça dégage Ça a pété Ça a péter donc le bâtiment c'est bon ça va cramer tranquillement Des munitions parfait Merde Allez Voilà Ouais bon le temps que ça recharge je suis clairement dans la merde Voilà On détruit tout Grenade Au secours ça c'est fait Réserve d'opium Il faut vraiment que je détruise les Attendez il y a trop de trucs à détruire là Ils vont arrêter avec leur chien là Mais il fait quoi le chien Wouh oh, oh. Comment ça Pour la patrie de rien du tout mon ref Je me chie dessus voilà Je me chie dessus Mais putain mais ils font chier avec leur chien Vous allez arrêter Oh putain Oh l'angoisse Hop là Petite picouse Petite picouse et, et ça repart Bon tu vas crever Sac à merde Allez on fait péter là On fait péter Ouais, je lui ai mis tout un, tout un chargeur et ouais. simule pas non plus. Hein. Viens là, mon ref Meurs Meurs Meurs Meurs, Meurs, Meurs Oh là là là c'est le caca. En fait, c'est compliqué parce que brûler les champs, c'est une chose, mais il faut détruire les réserves d'opium. Ah si, c'est bon, ça marche. Oh merde ouais, Heureusement, j'ai des seringues. Hein. Heureusement j'ai une réserve de seringue Attends bouge pas Voilà Voilà Recharge Oh là il y a les renforts qui arrivent Oh l'angoisse Non vous n'allez pas éteindre le feu Vous allez rien faire du tout Voilà Qu'est-ce qu'il veut lui Ça dégage. Allez bon les c'est fait Maintenant il faut détruire encore deux réserves d'opium Dans 3 je sais pas compter 9 moins 7 ça fait 3 visiblement Je suis un débile Allez on y va J'ai plus de grenades. Il me reste que de la mollo La molotov Et je parle pas pour regarder la télé hein. Molotov hein, c'est vraiment génial Alors c'est bien parce qu'ils savent même pas où je suis Headshot Mort Aïe Eh hey, tu sors d'où Ça le fout. Ok je vais, je vais le démarrer Je vais le démarrer Hop ça dégage Ok il me reste deux molotov C'est parfait Tout pile 2 Hop Et le dernier pour la route Hop ça dégage Merci à tous Merci à tous et bonne année La bise à Pagan bien sûr La bise à Pagan. Bah ça s'est super bien passé hein. J'en doutais absolument pas on en profite, on a des munitions gratos. Ça c'est parfait. Un petit coffre. Qu'est-ce qu'il braille Attendez, il reste plus qu'un mec. J'ai fini la mission, mais c'est très rigolo. Sa balle est à la tête du sentier d'or. Ouais, mais je vais me faire détester. J'ai brûlé les champs. J'aimerais les voir brûler de mes yeux. Ton père ne défendait pas que le peuple, mon frère. Il voulait aussi protéger la terre. Nos âmes sont liées à ce terreau, à cette roche. C'est ça qu'Amita refuse d'entendre. Mais ouais, on est en vrai, on est d'accord. C'est le meilleur choix hein. Franchement pour moi c'est le meilleur choix Alors Amita veut me parler visiblement hein. Amita elle est là Amita oh purée Amita elle va me faire la tête euh... Amita elle doit pas être très très très très très très contente Bon il y a plein de choses à faire là en haut Mais on va continuer euh... On va aller voir Amita directement Je pense que c'est le bon moment pour aller voir Amita On va faire un TP rapide en bas Ce sera quand même bien plus rapide Et bien plus sympa Par contre vous avez vu les temps de chargement Comment ils sont, comment ils sont rapides Moi ça me fascine Attendez Attendez je fais toujours cette erreur, mais c'est vrai. Euh, le lance-flamme, c'est super, mais du coup, moi. Oh, bah, du coup, on a débloqué le lance-flamme, super Mais moi, ce que je veux, c'est toujours avoir un lance-quéquette. Euh, Arme, RPG. Voilà, parce que franchement, ça sauve la life. Euh, Est-ce que d'ailleurs, on pourrait pas maintenant acheter des nouvelles armes Non, toujours pas. Oh, c'est chiant, hein. C'est chiant, hein. Là, tu vois, j'aimerais bien voir ça. Terminer plus de missions de campagne. Bon, on va y arriver, hein. On va y arriver. Ou alors, libérer 9 clochers pour avoir ça. Ouais, d'accord, j'ai compris. Euh, gilet pare-balles, seringue. Euh. Voilà Mine adhésive Oh grenade adhésive J'achète direct Incroyable Ça va coller sur la peau des gens Bon ça je m'en fous je vais pas prendre Bon ouais, je vais prendre mais euh, Ça c'est parce que je suis riche hein. Voilà On vend Hop c'est rapide C'est pesé c'est remballé Allez on, on va aller voir Amita J'ai très très peur de ce qu'elle va me demander hein, La coquine Euh. Là voiture Ici Hop Oula oui non si on peut appeler ça un carrosse je ne sais pas hein. Wouhou Allez Attendez Ok euh, En fait on pourrait y aller à d'autres éléphants Ce serait même peut-être mieux mais bon Allez ça va on a que 300, 300 mètres à faire <rire> C'est sympa comme voiture ça Vous savez que j'aimerais trop avoir ça dans la vraie vie Enfin non mais euh, Ce serait stylé quand même d'avoir ça dans la vraie vie Après je sais pas si tu peux trop faire confiance mais Je me dis euh c'est peut-être pas aussi moins fiable que, je sais pas moi, n'importe quelle voiture d'aujourd'hui hein. En vrai de vrai Donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas, en plus regardez Regardez, je peux passer par là Hop, incroyable Voilà, bon on va se limiter à ça, hein. ce, sera déjà, ce sera déjà pas mal Là on va faire un petit peu de grimpe, un petit peu d'étraction, ça fait du bien au triceps Hop, surtout le triceps gauche qui est un peu faiblard hein, de mon côté Voilà, ça c'est fait <rire> Allez, on y va. J'espère juste que ça va pas être une grosse mission ultra complexe. Après celle qu'on vient de faire, ce serait un petit peu, euh, un petit peu complexe. Mais là, elle va nous, elle va nous, mais là, elle va nous goumer là. Là, elle va nous goumer Amita. Amita, je suis désolé. Oh je suis mort. <rire> Qu'est-ce qui t'a pris, AJ on Touche pas à la drogue. Vraiment, c'est ça C'est chiant. C'était pas seulement de l'opium mais des livres, des médicaments On aurait pu construire un hôpital Mais non Sabal dit « la drogue c'est mal » et toi tu incendies notre putain d'avenir Hé, hey, c'était juste… Oh mais pardon C'est pas mon tour de parler Tu veux que je marche 10 mètres derrière toi, la tête baissée Tu n'as pas vu le pirate avant la guerre J'avais six ans quand mes parents m'ont dit qui j'allais épouser Six ans C'est ce monde-là que Sabal voudrait revoir moi, je dis juste Écoute, Sabal est du genre à bien cacher son jeu. S'il était aussi concerné par les traditions, pourquoi il t'a pas demandé de protéger les statues de Kira Quoi Les statues de Kira Paul a l'intention de les détruire. C'est une manœuvre pour monter le peuple contre le Sentier d'Or. Et on n'a pas besoin de ça en ce moment. Ah, Les saints endormis Le retour <rire> Trouver le site des saints endormis Bon, l'a déjà trouvé et il est même là-haut D'accord Bon bah j'ai compris on va prendre cher euh, Bah je sais pas trop quoi penser Parce que pour le moment sa balle il m'a pas déçu Alors bien sûr si son discours Est vrai à Amita Et là ce n'est qu'un discours Bah en effet je suis plus du côté d'Amita évidemment. Amita, euh, Amita c'est la rouilla. Hein, je veux dire Amita, elle a bien raison, la pauvre. Attends mon ref. Voilà. C'est pour ça, toujours, un, toujours avoir un RPG sur soi. Voilà. <rire> Vous comprenez pourquoi je veux toujours un, un RPG sur moi Non, en tout cas, euh, en, tout cas euh, en tout cas, ouais, euh, si elle a raison, alors sa balle, c'est un vrai salaud, quoi. Mais le problème c'est que pour le moment sa balle il nous régale. Et je suis complètement euh, avec les valeurs de sa balle pour le moment. Donc maintenant il faut voir par la suite ce qui va se passer. Si sa balle va nous la mettre à l'envers ou pas, évidemment. Mais pour le moment je, je suis plutôt sa balle. Mais bon là, on suit Amita quand même parce qu'elle nous dit qu'il va se passer quelque chose au niveau des saints endormis. Alors je sais pas s'ils vont se réveiller. Bon vous savez que ça m'excite. Donc euh, bon, je dis pas non. Alors c'était par où qu'on monte, c'est par là. C'est par ici, on avait déjà vu ça justement dans. Je ne sais plus quel épisode C'est bien sympa d'y retourner Rejoignez les saints endormis Pourquoi d'un coup il y a une musique de zinzin là Ah Il y a des méchants c'est ça Et pourquoi Amita elle est pas là alors Elle qui est une vraie combattante Hein Pourquoi Amita elle vient pas m'aider Pourquoi il y a pas le sentier d'or Pourquoi je suis le seul connard qui va sauver le monde <rire> C'est le mec qui se pose trop de questions Ah non, détruisez pas les statues, hein euh, Eh, les... Oh, oh non. Ok. Allez tous vous faire foutre Bande de salauds Bande de salauds Oh, je vais me faire dégommer la gueule. Je vais me faire... J'ai 5 minutes Vente de salaud Attends, attends, attends, attends, attends, attends. Moi je rush, bon on bat les couilles. Oh, qu'est-ce que vous faites J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je me sacrifie moi pour Amita. Voilà, hop, et voilà. On y est, mais il des cadavres partout. Bande de salauds Bande de salauds Bon c'est bon du coup il y a le sentier d'or qui va venir me rejoindre D'ailleurs je peux l'appeler du coup Et autant que j'en profite là Attends comment je fais Comment je fais Je sais pas Comment je fais Je sais pas Bah Eh on est bien là-haut hein eh hey, bon, bon courage pour venir me chercher hein. bah, je dis ça je dis rien Hop. Ah il y a des renforts Wesh Oh merde Alors oh, <rire> Et c'est des renforts ennemis ou des renforts alliés qui arrivent là C'est ça la vraie question Oui Ah des renforts ennemis T'inquiète Genre On sera là dans 30 secondes. Ah en fait je suis vraiment tout seul <rire> D'accord Je peux pas appeler les sentiers d'or là Eh hey, je me dessus un peu hein En vrai je me tu hein. Attends bouge pas Bougez pas voilà Les munitions Alors c'est bien ils sont tellement concentrés sur moi Oh bah non hein Oh quoi Toi oh, t'es mort toi Tu vois l'hélicoptère Tu vois l'hélicoptère Tout ça Non c'est faux C'est faux voilà et ça c'est beau Par contre là je suis dans la merde Allez Voilà Ça c'est du spectacle Oh ça c'est mort ça Ça c'est mort Ok Viens là mon ref Attends bouge pas Oh, j'ai plus de RPG Oh j'ai trop le sum J'ai plus de RPG On vit le Attends Comment je peux faire Fouiller eh, Il me faut une roquette là Il me faut une roquette Il me faut une roquette Oh ça pue du cul J'ai pas de... J'ai rien euh, Je suis dans le caca un peu là non Attendez Attendez hein Regardez comme je suis monstrueux. Voilà D'accord bah, Je vais aller me faire foutre Euh... Mais là il y a une roquette là Pourquoi je peux pas la prendre Oh si je... Il m'en reste une Il m'en reste une Oh non Oh non je l'ai foutu en l'air. J'ai trop le sub. Ok. Je suis grave dans le caca. Je suis grave dans le caca. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution. Et une seule solution. La manifestation. Alors attends, y a pas des muns là Oh putain J'aime bien je suis sur la statue que je dois protéger à tout moment il me tire dessus hein. Allez y a, y a pas des munes là y a pas des munes Oh là là ça pue J'ai tout foutu en l'air Il restait une roquette Eh <rire> hey, si ça marche Si ça marche c'est drôle quand même T'inquiète Eh hey, genre Allez le pilote là c'est pas vrai Ah, oh, c'est le pire épisode là c'est le pire épisode Le problème c'est que je peux pas me permettre De me barrer si j'ai pas le, les munitions C'est atroce Bon je vais chercher des munitions Faut que je cherche des Hein euh... Tu vas rien faire du tout dehors Y a pas des. Ok, là j'ai des mules mais euh, pas de ce qu'il faut. Ok. Aïe aïe aïe aïe aïe. Heureusement, c'est résistant ça. Y'a rien là oh. oh non Oh non je me suis fait arnaquer Attendez il avait pas un lance roquette le, le gars là bas Vas-y cours, cours, cours, cours, cours Attendez j'ai une technique Attendez Vas-y passe toi Ah Aïe Il est où le mec Il Là Il est à l'entrequête Les mecs, il me reste une roquette là, je suis un génie Je suis un génie Regardez-moi ça les amis, souhaitez-moi bonne chance J'ai pas le droit de la foirer hein. Oh mon dieu Oh mon dieu oh, Merci mon frère Ces statues ont donné leur nom au Kirat. Il est temps d'allumer les bras zéro De leur rappeler à tous que Kira veille toujours sur eux Mal. Comment je vais faire pour atteindre les bras zéro Grimpe mon frère, grimpe J'ai eu chaud au kiki là Allo Oh j'ai eu chaud au kiki Eh les gars j'ai déchiré ou pas Franchement hein, entre nous Est-ce que j'ai déchiré ou pas Alors il y avait visiblement des, des caisses de munitions un peu partout là. J'ai capté Mais le fait d'avoir cherché le Le fait d'avoir cherché le Comment je fais là Eh oh D'accord le fait d'avoir euh, tué le mec au lance roquettes Du génie Du génie Cet épisode va être un petit peu plus long que les précédents J'espère pour votre plus grand plaisir En tout cas, c'est pour mon plaisir à WAM Ça c'est clair Et puis de toute façon, on ne peut pas s'en arrêter là C'est un petit peu débile Euh, ok Comment je fais Utiliser le grappin Ok Ça passe Jamais de la vie, mais c'est pas grave Voilà Hop Oh, il y a encore des méchants C'est pas fini Allez, j'allume la flamme je te déclare ma flamme Eh attends, je peux pas faire ça genre Ah non j'ai pas de cocktail molotov Parce que j'aurais pu faire un truc là en vrai Bah ils sont où Ah moi j'ai pas rechargé mes munitions les gars hein. C'est un peu compliqué là ce que vous me demandez hein Attendez, je vais miser sur le sniper en attendant parce que ça va être compliqué là Voilà, tu fermes ta gueule toi Bon je fais comment moi pour aller là-bas Oh c'est pas facile C'est pas facile facile hein, Ramita me fait faire des trucs Ah si je peux me balancer peut-être Ouais non ça pue. Faut que je monte là maintenant, donc là grappin Hop, Ah la one again Ça se passe, ça se passe Bon par contre on a quand même perdu une statue malheureusement hein et ça, c'est bien dommage. Là, il faut que je fasse du parcours. Ça passera jamais, là. Ça passera jamais, mais. Comment ça, grenade lancée T'es un malade, toi. Ok, ça passe. Hop Et voilà. Les saints endormis. Messieurs, dames, bonsoir. Quel plaisir. Hey, Jay, il faut que je te voie. C'est important mais je ne peux pas t'en parler à la radio S'il te plaît Viens me voir à Shanat. Tu veux jouer ta chante Quoi J'arrive Shanat, la... ah, c'est la reine Attends par contre Par contre c'est pas réaliste parce qu'il y a des méchants Il faut quand même que je les élimine sinon ils vont détruire euh... Ils vont quand même détruire le Ils vont quand même détruire le Le bordel La mort vient du ciel Et la mort c'est moi Ok bon ça c'est fait, Carolyen Quel plaisir, j'ai adoré cette mission hein. Franchement, j'ai adoré cette mission, je sais pas vous. C'est marrant, Edge. Lorsque tu es arrivé au pirate je pensais qu'on pourrait faire le ménage ensemble. Dépouchirer les étagères, tuer quelques terroristes. Euh, le pirate a besoin d'un petit nettoyage de printemps. Renouveler un peu tout ça, etc. etc. Être un mercenaire, c'est pas fait pour toi, mon garçon. Pourquoi crois-tu qu'Amita et Sabal déploient tellement d'efforts pour te séduire Ils ont peur de toi, Edge. Et ils ont bien raison. Ouais. Bah tu devrais avoir peur de moi mon cochon Voilà moi je dis ça je dis rien Non Voilà <rire> Tu devrais avoir peur de moi euh, Pagan Bon les amis sur cette magnifique vue On va s'en arrêter là pour cet épisode Visiblement Amita elle veut me parler ici à Sanaf Noor Ah donc c'est un rapport avec Noor ok Et puis là on a Yogeri évidemment qui nous attendent Mais bon euh, ils vont pas nous casser la tête trop longtemps eux euh, les amis, euh, peut-être que du coup on va en profiter dans le prochain épisode. Ouais si dans le prochain épisode on va aller voir Noor et par la suite on va un petit peu débloquer la suite de la map en hein, toute façon. Vous avez vu elle est pas grande la map en fait hein Jusqu'au bout hein Jusqu'au bout elle est pas si grande que ça et c'est un plaisir les amis cet épisode était incroyable, je l'ai adoré. Euh, J'espère que vous aussi, si c'est le cas, n'oubliez pas vraiment le like, très important. Le dislike si vous n'avez pas kiffé, mais si vous êtes resté jusqu'ici, je pense que vous allez me mettre un like et puis le commentaire et l'abonnement, la cloche. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous, c'est magnifique. Tchau, todo mundo!